Lyon et ascendant Lyon, dans votre horoscope de cette semaine, il y a de la nouveauté dans l'air avec l'entrée euh, du soleil en cancer hein, pour vous, euh, premier décan. Bon alors je ne dis pas que c'est euh, hein, euh, le nirvana euh, dans la mesure où c'est votre secteur 12. C'est le secteur que les anciens attribuaient aux, aux ennuis, à toutes les misères euh, que la vie peut vous faire, mais bien entendu, aujourd'hui, on, on interprète ça euh, différemment. Hein. Le secteur 12, bah, c'est un secteur où euh, quand le soleil s'y trouve, par exemple, vous êtes un peu moins en forme, vous avez euh, euh, plus euh, sommeil que d'habitude, par exemple, hein, ou alors euh, bon, euh, euh, tout vous semble ennuyeux, vous êtes moins motivé que d'habitude. Euh, euh, bon, c'est pas impossible, mais en même temps, c'est pas une mauvaise conjoncture parce que ben, euh, votre imaginaire fonctionne davantage. Alors évidemment il vaut mieux que ce soit euh, pour imaginer des choses positives, hein, pas pour imaginer euh, du négatif. Euh, mais si vous êtes artiste, par exemple, ou si vous écrivez, si vous peignez, hein, avec le Soleil en Cancer, et eh bien vous aurez davantage d'inspiration. C'est également euh, un secteur religieux. Vous pouvez, en conséquence, avoir euh, peut-être besoin de vous adresser à plus haut que vous, euh, faire des prières, ou euh, vous voyez. Euh, quelque chose qui vous élève euh, l'âme, euh, qui, vous, qui vous met en contact avec euh, peut-être aussi le, le monde de l'invisible, de l'occulte. <musique> Deuxième 2e décan, euh, disons qu'il y a une conjoncture compliquée euh, cette semaine. Vénus est bien placée par rapport à votre décan, euh, certes, elle est en Gémeaux donc il y a un côté un petit peu léger, un petit peu flirt, un petit peu adolescent. Le problème étant que Vénus va être non seulement opposée à Jupiter, mais en dissonance avec Neptune. Donc il risque d'y avoir un gros pataquès. peut-être pas pour vous personnellement, hein. c'est très possible que ça se passe autour de vous, ou même que ce soit sur le plan social, enfin ce qui vous intéresse c'est vous. Donc euh, le pataques en question, il peut être financier ou amoureux, ce sont les deux attributs de, de Vénus. Côté amoureux, il est possible que euh, bah vous soyez déçu par quelqu'un par exemple, et que euh, vous décidiez... Euh, que vous ne décidiez rien d'ailleurs, hein, vous allez laisser passer un peu de temps pour voir quand même si euh, vous ne vous trompez pas dans votre jugement. Parce que avec une opposition de Jupiter, on, on peut se tromper, on peut être à côté de la plaque, et encore plus avec Neptune. Hein. Donc euh, réservez votre jugement au niveau des personnes. Hein. En revanche, sur le plan euh, financier, si jamais il y a une erreur dans vos comptes là, euh, euh, si vous constatez que la banque a fait une erreur, enfin vous réagissez tout de suite bien évidemment. Euh, ce que je vous conseille, c'est quand même d'être plus vigilant cette semaine, euh, à ce niveau-là, de manière à ne pas vous retrouver victime euh, ou d'une erreur, ou même d'un vol, hein? c'est pas exclu. Troisième 3e décan, dans votre douzième secteur, c'est-à-dire donc dans votre secteur d'ombre, il y a une rencontre entre Mercure et Mars. Alors Mercure et Mars, en général, c'est une histoire de, de euh, comment dire, c'est une conversation qui peut mal tourner, qui peut être un petit peu agressive, euh, ça peut être une information qui vous choque, euh, qui provoque en vous des émotions fortes, et je dirais même plutôt que ce serait ça, euh, dans la mesure où ce euh, n'est pas vous qui allez vous exprimer là, pour le coup, euh, puisque les deux planètes sont dans votre secteur euh, d'ombre mais c'est plutôt des choses que vous allez entendre, ou que vous allez lire. Euh, quelque, quelque chose qui vous semblera ennuyeux, euh, ou, ou agressif, euh, qui sera dérangeant, pas pour longtemps, hein, ce sont des aspects qui, qui sont extrêmement rapides, mais euh, bon, ou alors c'est une intuition, c'est quelque chose que vous allez capter, dans l'air du temps, ou alors vous allez lire plusieurs articles et vous allez vous faire une opinion et cette opinion <rire> ne sera pas extrêmement positive. Donc euh, bon si jamais quelqu'un vous cherche querelle, ce qui est possible aussi avec mercure et mars, je vous conseille de désamorcer tout de suite, de lui tourner le dos d'ailleurs et de lui montrer la plus grande indifférence afin de ne pas, euh, hein, euh, pas en faire euh, toute une montagne. La Lune sera dans un autre signe de feu, le Bélier, mardi et mercredi, donc en plein milieu de semaine. Le Bélier c'est votre signe d'évasion, alors ça m'étonnerait que vous puissiez vous évader euh, mardi et mercredi, à moins que vous n'ayez euh, pris euh, deux journées, mais ça me semble quand même un petit peu euh, du domaine du rêve. En revanche, vous pourrez peut-être prendre de la distance par rapport à un sujet qui vous préoccupe puisque maintenant avec le soleil en cancer, ce sont euh, des soucis, des préoccupations qui vont être souvent au premier plan, en tout cas le temps hein, que le soleil sera en rapport avec vous. Là par exemple il va être en rapport pendant 10 jours avec le premier décan hein, et chacun euh, à votre tour. Donc vous voyez, ça dure quoi 24 heures, 20 48 heures tout au plus, hein? donc euh, euh, ces deux jours là avec la lune du bélier, bah vous pourrez peut-être justement mettre les soucis ailleurs. On se retrouve la semaine prochaine, euh, entre temps si vous voulez encore plus de détails sur votre thème astral,